Bonjour, j'ai le plaisir de vous inviter au sommet des 60 printemps avec pour terme « Rebondir ». 15 conférenciers vont vous expliquer que 60 printemps, ce n'est en fait que la moitié du chemin qu'il faut vivre à fond le reste de votre vie. Ces 15 passionnés vont partager avec vous leur secrets de vie. Tous ont rebondi après un accident, une maladie, une enfance difficile. Un épisode d'alcoolisme, un divorce, une faillite, un burn-out. Ils sont médecins, sexologues, nutritionnistes, ostéopathes, hypnotiseurs, méditants, conseillers financiers, experts en neurosciences, en transhumanisme, en épigénétique, en relooking, et tous experts pour rebondir et profiter davantage encore de cette deuxième partie de vie en plus. C'est une première mondiale. Ils viennent de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et des états unis Nous avons même une chanteuse australienne de renommée internationale. Avec 14 autres experts et professionnels du mieux-être, je serai vraiment heureux de vous faire partager ma conférence dont la thématique est « Rebondir après un coup dur » dans laquelle je relate ma propre expérience la découverte d'un grave problème de santé, comment j'ai affronté cette épreuve, comment j'ai pu rebondir et comment j'ai l'intention d'organiser les 50 prochaines années de ma vie. Voilà Démarrez le printemps 2018 comme vous le méritez et découvrez en avant-première le programme et les conférences pour y accéder, vous allez directement sur naturmania.fr, vous allez sur ma page Facebook, vous cliquez sur le lien d'inscription, vous mettez vos noms et votre mail, et vous recevez directement le programme et le lien pour pouvoir assister aux conférences. Je vous dis à très bientôt